Bon, les sentiments sont un peu partagés, parce que je pense qu'on espérait quand même partir pour, euh, pour la Allons, victoire. Euh, arrivées, mais au vu par du, du de ça, déroulement de la, la course, c'est une belle médaille. Il ouais, n'y a rien qui n'a pas marché, c'est juste que les Italiennes étaient peut-être euh, bien homogènes. On, on espérait peut-être que ce serait un peu long pour elles parce que c'est toutes des plus jeunes pour eux. Mais elles ont maintenu un bon rythme, vraiment jusqu'au bout. Elles ont fait une très belle course donc, euh, donc notre place était derrière aujourd'hui, mais pas de regrets. Elle est super Lorna. Allez, allez, allez, allez, allez Oui, difficile. C'est vrai qu'on disait la gagne. Axel méritait parce qu'elle a vraiment un niveau qui est extraordinaire. Elle m'a vraiment aidé à monter. Moi j'ai fait ce que j'ai pu pour tenir son rythme, imprimer le rythme et tenir et tenir. Mais euh, du coup on était bien partis sur le début, vraiment rapide. Moi j'ai dit, voilà. Donc c'est une belle troisième place.